dal len ak jam bougné diw baxna dañ nan ndax mbokki ak ba ay mbokam diko kagn Sec le Golden Boy de la musique sénégalaise mom Waliba Lago Sec bimudon bi mu le 27 avril ginu guen ci la Amdi mbokam xaritam am li jamam ay jéguéñale ay ay am solo dagglel ko Faramarin bi chéri Aidara Tungunenak né nak natal dañ leen ni bayyi senbop ngén sétandal sen témoignage Veuillez ce vers de notre de vie, à Happy bon anniversaire. You, bon anniversaire. Vous avez fait un bon anniversaire. Vous avez fait un un Inch'Allah, bâle, c'est une <inaudible> inch'Allah. J'ai eu anniversaires, J'ai eu universaire. J'ai eu universaire. <inaudible> Tonton <inaudible> J'ai eu anniversaire de t'aider bonsoir tonton wali c'est moi mohamed jeu anniversaire c'est moi mohamed jeu d'anniversaire je te souhaite tout le bonheur du monde et à l'ami d'une temps sans ordonnance c'est moi mohamed bon anniversaire bonsoir tonton wali Bon anniversaire à Wallace, je te souhaite une longue vie, santé de faire, beaucoup de bonheur et plein de succès. Ciao ciao A birthday mon amour, bisous Joyeux anniversaire Wallace, je te souhaite exactement tout ce que je souhaite à ma propre personne. J'espère que tu auras une très belle fête d'anniversaire. On pense à toi et on t'envoie des bisous et des câlins même si on ne peut pas venir. On te souhaite nos meilleurs vœux. Merci d'être toi, d'être là pour nous et pour les autres aussi. Je t'embrasse et on t'aime tous fort. Bye! Happy birthday to you! Mon prince adoré, Samara Kadiwali bala goussèk. Ma Yassine, messe bige, messe bige, ma. Je te souhaite une longue vie. Dieu sait ce que tu veux. Je t'aime beaucoup. Happy birthday chérie, bisous bisous. Happy birthday to you, Samara Kadiwali. Maria, si vous ne vous souvenez la vie. Vous ne inshallah souvenez la c'est un très bon anniversaire les gars, il y a des gens qui ont été fiers. Mais le bonheur est le bonheur. C'est le bonheur de vous. Il y a un bonheur de nous. Ton staff, ta famille, il y a un bonheur Que tu puisses encore plus nous faire plaisir. Nous rendre encore plus fiers que tu l'as déjà fait. Et il y a un bonheur de vous. vous Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ta ravi, le soutien. On est tous fiers sur la famille, ça ne bouge pas. Je t'aime très fort gars anniversaire de wali balago Sek Binak nak lol ak anniversaire nium fete fété atti ñu genn nakkat wali balago sec Hamni le 27 avril mom grand théâtre Ladan dañ yëngal ba mu yëngatu waye renji nak modi jangoru coronavirus ki ñëw ci Sénégal Tekunek, Hamnani, nek xam na ni peu rassemblement dañ ko téré ci mim réew ci sauver fête bi wali balago mom madame Sek, mo def ab surprise bu ap chapeler en nor le yekati dat koy borom kerem bi ngir anniversaire mbi bisu li le olof Njaidal, dal di wax ni ku yawa tactique tv ñu ñaanal wali bala go sek goudou fan ak guwer bamuy